Que le nom du Seigneur soit béni, Retrouvez vos espoirs. Combien nous sommes heureux, ton âme et de la foi, de pouvoir aussi être parmi vous encore ce matin. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a aussi accordé de ton corps, vivant aujourd'hui comme la Bible dit que les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent au éternel. Mise vraiment le Seigneur notre Dieu, bénir chacun de vous tous. Et nous accordions encore la grâce de pouvoir réellement aussi lui donner davantage, autant d'amour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis heureux de pouvoir réellement aussi vous revoir en, en cette matinée aussi, car je suis rentré certainement hier. Mais je suis dans la joie de pouvoir aussi vous retrouver avec autant d'amour, autant de zèle pour l'œuvre de Dieu, pour la parole du Seigneur. Et si notre Dieu est très glorifié et honoré encore ce matin pour... Son amour est comme nous l'avons aussi entendu au travers de notre précieux frère, au travers de l'Écriture qui nous a été lue, et aussi combien aussi nous nous sommes réjouis de pouvoir voir que le Seigneur, notre Dieu, il demeure réellement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé comme aussi au travers des chants et des cantiques que nous avons chantés pour la gloire de son Saint-Nom. Nous l'aimons vraiment parce qu'il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir cette grâce ce matin de te rassembler en cet endroit. Combien nos cœurs doivent réellement être reconnaissants à notre Dieu pour le salut qu'il nous a accordé au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lorsque nous pouvons voir réellement cet amour de Dieu se manifester au travers de tous ceux qui pouvaient arriver à pouvoir s'approcher de lui, alors nous réalisons combien Dieu est vraiment amour, comme la Bible le fait aussi savoir. Nous allons juste prendre une portion de l'écriture ce matin dans le livre de... de Jérémie au chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 26. Jérémie, chapitre 23. Verset 26 jusqu'à 32. Jérémie 23, 26 à 32, nous lisons, Jusqu'à quand ce prophète veut-il prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par le songe que chacun d'eux raconte à son prochain comme leurs pères ont oublié mon nom probable. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi j'en veux, dit l'éternel, c'est pourquoi, voici, dit l'éternel, j'en veux au prophète qui se dérobe ma parole l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, et j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Amen. Précieux sauveur, bien nous sommes heureux. Pour tenir vraiment dans ta présence glorieuse et merveilleuse, Père. Nos cœurs sont dans la joie de pouvoir être un peuple qui t'appartient. C'est vrai, mon mais nous sommes heureux de savoir que nous sommes le troupeau de ton pâturage et ta main puissante et glorieuse conduit. Que pouvons-nous te donner, notre Dieu, pour cet amour manifestant notre roi, et la grâce de réellement d'être éclairé par toi, le soir. Béni sois-tu encore ce matin. Merci pour la parole, le psaume qui nous a été lue, la parole nous a été aussi donnée, Père Saint. Tu es vraiment le Dieu qui parle, qui conduit encore et qui éclaire encore ce soir. Béni maintenant ces instants, nous ta parole. Nous avons entendu que nous lisons encore maintenant, bénis le Père. Puissiez nous éclairer. ta voix est prié pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au ce soir. Nous sommes toujours heureux de ce que nous. Serons nous rassemblons dans la maison du Seigneur parce que nous reconnaissons l'importance de, des rassemblements que nous avons parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux qui lui-même nous a accordé cette grâce de pouvoir réellement réaliser qu'il est vivant et comme il avait dit, puisque moi je vis, vous vivrez vous aussi et il a aussi été clair lorsqu'il pouvait dire que « Mais brebis à moi, entendront ma voix et ne suivront pas la voix des étrangers. » Le Seigneur, notre Dieu, est toujours certain de ce que lui, il annonce. Il est toujours certain de ce que lui, il fait. C'est pourquoi, lorsqu'il déclare dans les scènes Écritures, il nous donne toujours des, des témoignages de telle sorte qu'effectivement, que, que même si cet homme est insensé d'une certaine manière ou d'une autre, et qu'il il, s'efforce même de pouvoir rester dans, dans son état d'insensé, qu'il réalise qu'effectivement que là, même un insensé ne peut pas passer outre. Il donne ce témoignage en disant, « Chaque homme sur la terre peut observer ce phénomène, tant dans tous les continents, sur la terre, partout où cela peut se passer. » Il dit, « Lorsque la pluie elle tombe du ciel, même un insensé peut savoir que la pluie ne peut pas retourner sans avoir arrosé. » et féconder la terre. Donc on n'a jamais vu une pluie qui arrive à pouvoir tomber puis s'arrête au milieu et retourner, mais elle doit toujours atteindre le sang. Et puis là, la terre est arrosée, et puis ce qui est là en dessous, effectivement, est fécondé. Et puis la semence doit germer, parce que c'est l'objectif de la pluie de pouvoir arroser la terre. Alors il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort certainement de ma bouche. Elle ne pourra jamais rentrer en moi sans effet, sans avoir réellement aussi donné ce don pour lequel le Seigneur l'a réellement envoyé. Elle doit produire, elle doit réellement donner ce don pour lequel Dieu a eu à pouvoir l'envoyer. Nous devons être certains de ce que le Seigneur, notre Dieu, ne fait jamais des choses par hasard. Vous savez, si nous étions dans la marche comme des églises, dans les dénominations, c'est peut-être possible que nous puissions avoir de telles pensées, effectivement. Mais lorsque vous regardez dans les Saintes Écritures, même en rapport avec cet âge ici dans lequel nous sommes, je crois qu'une fois, je vous l'ai fait voir ici, en montrant, effectivement, comment est-ce que les Saintes Écritures te montrent pour l'âge dans lequel nous sommes, et aussi le ténèbres qui couvre effectivement la face de la terre. Nous, nous réalisons ce que Dieu est en train de pouvoir faire et ce que Dieu a fait. Pourquoi Parce que lorsque le ténèbres couvre la surface de la terre, le Seigneur dit ceci, effectivement que lève-toi et sois éclairé. Donc s'adressant à toi parce que ta lumière à toi arrive. Donc toi, par la grâce que Dieu t'a accordée, la lumière a brillé pour toi. Toi, tu as vu cette lumière, tu sais où tu as né par rapport aux autres qui sont encore dans le ténèbre. Dans le ténèbre, les hommes tâtonnent, mais dans la lumière, les hommes voient. Vous et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur de ce que nous pouvons voir. Alors nous avons cette certitude, effectivement, que le Seigneur, lui, il est l'alpha et l'oméga, il connaît la fin avant le commencement, donc il sait très bien ce qu'il fait. Donc, lorsqu'il déclare quelque chose, alors nous devons être sûrs et certains que réellement ce que Dieu a déclaré est vrai. Revenons dans Jérémie que nous avons lu avec vous. Je voudrais que vous puissiez toujours prêter attention aux Écritures quand, nous sont lues, effectivement. Parce que si cela est écrit, ce que Dieu a veillé à ce que cela soit écrit, et que nous puissions arriver à pouvoir la recevoir, pour que l'instruction nous soit aussi donnée, en fait que nous puissions apprendre réellement ce que Dieu veut de nous, et ce qu'il attend réellement de nous. Regardez, c'est dans Jérémie 23, nous lisons ici, dit, verset 26, mais Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur ?» Voyez bien, ici, la parodie, c'est le Seigneur qui dit, « Mais jusqu'à quand, en fait, ils, vont, ils sont toujours là-dedans, ils, ils le font toujours, ils, ils prophétiseront, ils feront toutes ces choses. » Et il dit, « Mais jusqu'à quand, en fait, Vont-ils réellement continuer à pouvoir prophétiser ces choses? J'ai dit tout à l'heure, effectivement, que remarquez ceci, frère et soeur. Même un insensé, lorsque les choses sont, comme nous l'avons donné l'exemple tout à l'heure, la pluie qui tombe du ciel et ne rentre jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, effectivement, et fait germer comme les saintes écritures le disent en réalité. Donc, même quelqu'un qui est un insensé, qui ne veut même pas admettre, mais quelque part, il a la conscience Il dit, mais c'est sûr et certain que la pluie, lorsqu'elle tombe, ne peut pas rentrer. On l'a toujours vu venir, effectivement, et, et doit arriver à arroser la terre. Remarquez ceci, frères et soeur. Cela nous montre qu'effectivement, que ce que les Saintes Écritures disent, ce que Dieu lui fait, arrivera toujours à son accomplissement. Et là, nous venons de lire, effectivement, mais jusqu'à quand Vous vous souvenez, dans le livre de Jérémie, toujours au chapitre 28, le Seigneur ayant pris euh, Jérémie, son prophète, il lui a donné, effectivement, la parole pour que cette parole soit réellement annoncée au peuple d'Israël pour la durée de leur captivité, qui est, effectivement, de 70 ans. Cette parole a été annoncée, vous souvenez cela non Cette parole a été annoncée, effectivement, que... Voilà, jusqu'à ce que 70 ans soient écoulés. Alors, à ce moment-là, parce que si vous remarquez très bien, dans le livre de Daniel, je pense que quelque part, nous pouvons peut-être trouver Daniel, oui, c'est cela, oui, Daniel chapitre 9, pour que vous compreniez ces choses. Verset 1, il dit La première année de Darius, fils d'Asieus, de la race de Mède, lesquels était devenu roi du royaume des Cadéens, la première année de son règne, moi, Daniel, « Je vis par les livres qui devait s'écouler soixante ans pour le ruine de Jérusalem, d'après les nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors, si nous prenons dans Jérémie au chapitre 28, nous voyons effectivement ce qui s'est passé. Jérémie, chapitre 28, il dit ceci, verset 1, « Dans la même année au commencement du règne de Célésias, Roi de Judas, le cinquième mois de la quatrième année, Ananias, fils d'Azur, prophète de Cabaon, médit dans la présence de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi par l'Éternel des années, le Dieu d'Israël, je brise le jour du roi de Babylone encore deux années et je fais revenir dans ces lieux tous les istancies de la maison l'Éternel que le roi de Babylone a enlevé de ces lieux et qu'il a emporté à Babylone. Et je le ferai revenir dans ces lieux, dit l'Éternel, connais fils de Jacob, de, de roi de Judas, et tous les captifs de Judas qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Nanias, le prophète, dans la présence des et de tout le peuple se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse le parole que tu as prophétisée, et qu'il fasse revenir de babylone en ces lieux résistants de la maison de l'Éternel. Et tous les captifs seulement écoutent cette parole que l'Éternel, que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi de les temps anciens ont prophétisé contre le pays puissant et les grands voyants de la terre, la guerre, pardon, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui serait connu effectivement comme également envoyé par l'Éternel. Alors, Anania, le prophète enlèvera les joues de dessus le cou de Jérémie, le prophète et les brisa, et Anania, en présence de tout le peuple, ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans les deux années, je briserai les jours les dessus le coup de toutes les nations, le jour de l'Évigène en Abidone, et Jérémie, le prophète, s'adala. Amen. Donc, vous voyez, effectivement, comme nous l'avons lu tout à l'heure, jusqu'à quand, effectivement, ce prophète, Jérémie chapitre 23, jusqu'à quand ce prophète veut-il prophétiser le mensonge, et ils vont prophétiser la tromperie de leur cœur, ainsi de suite. Nous remarquons que cet homme ici, Jérémie, avait ainsi parlé l'Éternel, avec la parole de Dieu d'une manière aussi claire comme le Seigneur lui, lui avait réellement donné. Et il a donné, effectivement, cela, et en disant, effectivement, aussi, le nombre d'années qu'il fallait, qu effectivement, que ce peuple devait rester en captivité 70 ans. Et cela aussi était arrivé aux oreilles d'Anania, aussi. Donc, Anania l'avait entendu, parce que tout le peuple d'Israël, effectivement, l'avait aussi entendu. Remarquez très bien que cet homme, ici, en Anania, est venu dans la maison, effectivement, de l'Éternel, comme il dit, effectivement, et là, il a les sacrificateurs, et tout le peuple était là aussi, il est venu avec son ainsi par l'éternel, disant que ce ne sera pas 70 ans, mais ça sera effectivement dans deux années. Remarquez bien, même après qu'il ait parlé, effectivement, et que Jérémie a encore pris la parole pour lui montrer, effectivement, que comment sont les choses, effectivement, le prophète qui a parlé avant moi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, pour le ramener, effectivement, à pouvoir voir que voici ce que Dieu fait et ce que Dieu doit faire, effectivement. Remarquez très bien que cet homme est resté téméraire, en fait. C'est-à-dire qu'il a continué toujours à rester dans la position dans laquelle il était en vérité, sachant qu'effectivement que cet homme, ce qu'il a eu à pouvoir déclarer, la chose qu'il a déclaré, effectivement, 70 ans, effectivement, cela venait de Dieu, mais réellement, regardez le peuple. Le problème, c'est que le peuple, maintenant, est dans une situation tout à fait particulièrement problématique. L'un dit 70 ans, et l'autre dit, effectivement, 2 ans. Évidemment, frères et sœurs, prenez, prenez attention, s'il vous plaît. Réfléchissons un tout petit peu de cela. Le peuple entend qu'on leur dit qu'il faut que ait été pendant 70 ans. Sous l'esclavage des serpents, des mécadestales, effectivement, un païen qui vient, qui prend des tensiles, effectivement, à la maison de parce que vous n'avez pas agi si sur la parole de Dieu. Voici ce que le Seigneur a dit, 70 ans. Donc, le peuple est dans une pression humaine. 60, comptez bien, 110 ans en captivité. Donc, 70 ans de douleurs, des situations aussi problématiques, étant esclaves dans cette période-là. Et maintenant, il y a un prophète qui vient, qui sort. Il dit, « Alléluia, gloire à Dieu !» Pas 70 ans, non, mais Dieu est tellement si bon, il vous donne deux ans. Mais quel souffle pour le peuple quelle joie, non, pour le peuple, non. Passer les 70 ans à l'esclavage, et dans la captivité par rapport à 2 ans, mais ce prophète, il est un bon prophète. Par rapport à celui-là qui est tellement si dur, 70 ans, vous imaginez, 70 ans, prêtez attention, s'il vous plaît. 70 ans, en captivité là-bas, on va souffrir, qu'il y a Dieu dit peut peuple. Et puis, oh, gloire à Dieu, Dieu dit, il y a envoyé un prophète là à Anania qui nous vient avec deux ans deux ans, ça va encore. Donc, remarquez très bien dans cette situation, où serait tourné réellement le cœur du peuple Facilement, le cœur du peuple croirait effectivement ce que a. Parce que c'est la voie de, de la douceur, de la facilité. Elle est 70 ans par rapport à deux ans, mais on choisit deux ans. Ah oui, oui, oui, frères. Et les frères, rentrons dans ce chose, c'est absolument important. Ah ça c'est, ça paraissait très bien, hein, les choses tellement si, oui, en deux ans, lui, mais, il dit encore, il y bienvenue, et ainsi par l'éternel, et ainsi par l'éternel, voilà comment, il prend même le jour qui était dans, au cours, effectivement, des, des, des, des, des Jérémie, il est brise effectivement, oh là là, pour prouver, effectivement, que ce que lui disait était réellement la voix du Seigneur cet homme lui a dit quelque chose avant cela, il dit, mais, mais par l'accomplissement de la parole qu'il a prophétisée, et nous saurons effectivement que Dieu était avec ce prophète, oui ou non. Pourquoi cet homme a eu à pouvoir dire effectivement cette parole ainsi à Anania Parce que, vous savez, ça croisait, ça faisait ça beaucoup de gens au peuple de voir ce chemin tellement si facile à pouvoir. Vous savez comme on dit, oh quel problème y a-t-il ah, ah, Mais si tu as cru en Dieu, ça va, tu, tu, tu vois, tout est réglé, tu passes seulement, tu ne sais pas simplement tu dormir dormi comme ça, et puis ah, les ciels éteints, il suffit simplement de, de, de croire cela, et puis bon, ça va tout seul, il n'y a pas de problème. Et c'est comme cela que, à cette époque, les choses étaient... Et cet homme est resté aussi dans cet élan de choses, en vérité, pour dire au peuple, hum, Dieu est Dieu, il, il est bon pour nous, il, il a brisé les jours en deux années. Vous allez voir que lui, Nebuchadnezzar, va ramener toutes ces choses-là et tout ira pour le mien, effectivement. Et alors, ici, nous continuons dans Jérémie chapitre 23, prêtez attention seulement. Il dit, verset 27, il dit, Il pense faire oublier mon nom à Mon peuple, par les que chacun te raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour bas. Vous voyez, en fait, frères et sœurs, là où le problème se situe. Parce que ici, le Seigneur dit Mais il pense faire oublier mon nom. Il est très bien, nous le bien. Il pense. Ben C'est 23. 3, bien. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, ainsi de suite, comme leurs pères ont oublié mon nom probable. Donc il y a un problème qui est très sérieux, frères et sœurs. Si vous remarquez très bien, comme nous l'avons lu effectivement avec Jérémie 28 et Anania, ainsi de suite, Frédéric et Anania, Jérémie est venu avec la parole du Seigneur. Et aussi un ami est venu aussi avec à la parole aussi qui dit venant du Seigneur en vérité. Et l'a ramené sur un point. Il dit, mais c'est quand on voit l'accomplissement comme Dieu l'a fait avec les protèges d'avant nous, ainsi de suite. Il y en a, y en a continué, effectivement dans sa voie. Et si on dit, il dit, mais ils veulent faire oublier mon nom, mon nom à moi, à mon peuple, comme ils l'ont fait pour leur paix, effectivement, qui ont pris le nom de On Regardez très bien ceci, frères et sœurs. Hein, pourquoi cet homme le prophète Jérémie a dit à cet homme, effectivement, que c'est par l'accomplissement. Pour quelle raison Parce que la Bible dit, toujours dans ce même Jérémie, il dit Que vois-tu donc, Jérémie Il répondit Je vois des branches d'amandier. Et le Seigneur dit Tu as bien vu, Jérémie, parce que je vais sur ma part. Donc cet homme ici, il connaissait les caractères de Dieu, même de son appel. Il savait que. L'homme peut faire tout ce qu'il veut. Mm -hmm. Mais Dieu a un objectif. Amen. Il veille sur son honneur. Amen. Et ici, au chapitre 23, le verset de la Bible dit Il veut faire oublier mon nom à mon peuple. Précieux frères et sœurs, regardez une chose ceci est la parole de Dieu. N'oubliez jamais ceci le nom du Seigneur est toujours attaché à sa parole. Amen. Alléluia Amen. Quand ce n'est plus la parole de Dieu, son nom n'y est plus. C'est pourquoi vous pouvez remarquer, frère, chaque fois qu'il y a une déviation, lorsque le peuple, effectivement, a été entraîné dans l'idolâtrie, dans la fausse doctrine, effectivement, le nom du Seigneur n'est plus mentionné. Ce nom devient tellement si gênant. Vous savez pourquoi parce que chaque enseignement qui est faux, chaque fausse prophétie, il y a toujours des démons avec ça. Lorsque les noms du Seigneur est prononcé, les démons sont chassés. Alléluia C'est la raison pour laquelle fait, lorsque la même Église, effectivement comme le catholicisme, car ils ont été déviés, ils n'ont plus jamais voulu garder les noms de Jésus. Ils ont pris peur, Fils et Saint-Esprit. Avec ça, les démons dansent. Bienvenue, au nom de Jésus-Christ, tout nous Amen. dans le ciel sur la terre, Amen. fléchira. J'en fausse vie. Lorsqu'elle vient, frère, elle vous amène loin des dieux et le nom du Seigneur n'y est plus attaché. Amen. Regardez, regardez bien, frères et sœurs. Vous pouvez voir comme le saint écritures les démontre dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Amen. Vous, vous le savez, vous connaissez cela. Regardez très bien et, qu ce qui se passe effectivement. Mais il est dehors en fait. Vous savez qui est dehors Frères et sœurs, il faut que réveillez-vous pour l'amour de Dieu. C'est absolument nécessaire et important que vous prêtiez attention. Mon frère et ma soeur, quand vous prenez ce qui est précieux pour Dieu, vous le mettez dehors, c'est Dieu lui-même. Vous pouvez l'invoquer comme vous voulez c'est Dieu lui-même, le met pris oui, effectivement, mais là, où la sainte doctrine, la parole de Dieu, n'est pas apportée effectivement, vous verrez que le nom de Jésus a toujours eu un problème de trouver son chemin. C'est vrai, ça ah. <rire> Vous savez pourquoi parce que la Bible dit, pour le lire avec vous, regardez, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 1. Oui, je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était donc revêtu d'un vêtement de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, périmés frères et sœurs, la Bible nous montre que son nom est la parole de Dieu. Et lui, il est la parole. Et il est attaché à la parole. Lorsque vous aimez la parole de Dieu, écoutez très bien, frères et sœurs, Lorsque vous aimez la parole de Dieu, il est impossible frère que vous ne puissiez aimer le Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Vous suivez ça? Amen. Ce nom demeurera et restera toujours le nom que vous aimeriez entendre dans votre vie. Depuis le jour où vous, la, vous avez eu la grâce, parce que vous l'avez connu parce qu'il s'est fait connaître à vous. Vous suivez cela Amen. Depuis les jours où vous l'avez entendu, et qui s'est fait connaître à vous, effectivement, en tant que fils ou fille de Dieu, le nom qui vous a réellement donné vie, le nom dans lequel vous, vous avez expérimenté aussi le pardon de vos péchés. Parce que la Bible dit qu'il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est ce nom-là qui est venu vers toi, que tu as entendu, parce qu'aujourd'hui, si tu es devenu croyant, c'est parce que tu as entendu la parole de Dieu. Amen. Mais là, écoutez très bien, frère. Elle a entendu la prise de la parole. Mais à cette parole était attaché un nom. Amen. Parce que pour avoir le salut, tu as accepté quoi comme parole J'ai accepté la parole de Dieu. Non, tu as accepté un nom. Amen. Attaché à la parole. Mm -hmm. mm. Tu n'as pas accepté une illusion, frère. Il y a un nom que tu as accepté. Et on t'a dit que par ces noms-là, tu reçois la vie éternelle. Amen. Et pourquoi wow. Quand les apôtres. Tous ceux qui ont apparu avant nous, effectivement, ils ont eu à pouvoir combattre. Vous voyez, le saint mon précieux frère, que Dieu le bénisse. Il a eu la effectivement, les pharisiens, les tous tout cela. Tous ces gens-là étaient des croyants. Vous suivez ces gens-là avaient aussi les mêmes livres que, Mo, que Moïse, effectivement, avait, comme vous sur Moïse a dit, ils avaient tout cela, ils les lisaient dans, dans les synagogues, dans les temples, effectivement, ils lisaient. Ils priaient les, les dieux d'Abraham, les, les dieux de Jacob, ils priaient. Regardez très bien, frère, que vous comprenez ces choses. Elles sont d'une importance capitale. Nous avons tellement avancé dans les choses de Dieu, c'est nécessaire que nous soyons vraiment très attentifs. Si vous, so vous savez très bien, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, mais ce que vous, vous avez fait, je crois, frère, vous avez pris la parole de Dieu, vous l'avez mélangé avec vos traditions, beaucoup de choses, Et vous savez ça non donc, c'était déjà un mélange, en réalité, et chacun venait avec sa, sa doctrine, ses, ses, sa, sa façon de pouvoir réellement voir les choses. À tel point que, lorsque il est venu, qu'il a prêché l'évangile, il a dit, mais si vous étiez la postérité d'Abraham, comme vous le planiez, vous m'aimeriez. vous ne chercherez pas à me faire mourir, mm -hmm. vous suivez cela « Mais Pourquoi cherchez-vous en mourir Parce que votre père Abraham, ce n'était pas ainsi. Hein. Et le regard, il regarde et dit Mais vous savez pour quelle raison Il dit Mais parce que vous avez pour père le diable. Donc votre père à vous est effectivement le diable. Vous savez, ils étaient troublés. C'était des hommes qui étaient comme vous et moi. Ces hommes, ils lisaient, prêtez attention pour l'amour de Dieu, frère. Il lisait aussi les écritures, comme cela, il lisait, ils étaient là, il dit, mais mais vous avez pour père le diable. Pour quelle raison, frère ça? Les enseignements qu'ils avaient, la manière dont ils avaient à pouvoir travailler avec les choses de Dieu. N'avaient plus rien à voir avec Dieu en fait. Absolument rien à voir. Vous savez, la Bible dit une chose dans le livre de deux Jean, un Jean, au chapitre 4. Un Jean chapitre 4. Verset 4 et 16. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Verset 6, il dit, nous, nous sommes des dieux, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas. Voilà maintenant le verset qu'il faut prêter attention dit. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Donc il y a l'esprit de la vérité et aussi l'esprit de l'erreur. Sanctifie par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas vrai? Il est le chemin. La vérité et la vie. Dans Jean au chapitre 8, vous regardez très bien. Jean chapitre 8. Verset 48 à l'église. Jean 8 à l'église. Vous avez pour Père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous suivez? maintenant prêtez attention. Il a été un meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité. Amen. Amen. Il ne peut pas la vérité. Il, il dit, dit, dit, dit lorsque parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Et puis il continue. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Donc, de Timothée, je pense, ou un Timothée, regardez très bien. Ici, il nous dit. De Timothée, chapitre 3. Verset 1. Il dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hauteurs, blasphémateurs, aux parents, ingrats, religieux, insensibles de loyaux calomniateurs, intempérants cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fleurs d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reliant ce qui en fait la force, éloigne toi de ces hommes là. Il y en a parmi eux qui sont conduits dans la maison et qui captivent les femmes de l'esprit faible et borné, chargées des péchés, agitées par les passions d'espèces. Écoutez bien, verset 7, il dit, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est nécessaire bien les mêmes frères et sœurs que nous puissions savoir. Que le père du mensonge, de l'erreur et de ceci et de cela, c'est-à-dire ce que des, des, des fausses choses qui entraînent effectivement le peuple loin. C'est toujours le diable. Et derrière toutes ces choses-là, il y a toujours des démons qui sont là en réalité. Ce qui veut dire que quand on est éloigné tellement de la parole de Dieu, on est éloigné de Dieu et les noms de Dieu aussi ne peuvent pas revenir. Parce qu'il n'y a aucun démon qui peut t'amener toi, à réellement connaître Dieu et à garder le nom de Dieu. c'est pas possible. Parce que la Bible dit, son nom est saint. Amen. Son nom est saint. Il dit, mais ils veulent réellement faire oublier mon nom à mon peuple. Frères et sœurs, vous savez... Mon âme est, est aussi tellement touchée et brisée au-dedans de moi, mais remplie de reconnaissance à l'endroit de Dieu aussi. J'ai la grâce, frères et sœurs, comme mon précieux frère a prié, que Dieu le bénisse riche comme qu'on va pris aussi pour moi. Je suis né pour cela, pour aller de pays dans le monde entier, et Dieu accorde la grâce, de pouvoir. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de spécial, n'oubliez cela, c'est parce que je suis né pour cela. Et que dans ma vie, tu a placé la chose là-dedans pour cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, dans le pays comme Pakistan, je n'ai jamais envoyé un quoi invitez-moi, les invitations viennent de par le monde entier. Et aujourd'hui, où je vous parle, vous ne pouvez pas vous dire, ils vont dire, regardez ceci, frère, qu'est-ce qui peine le cœur et qui a triste l'âme, frères et sœurs Ce que le peuple de Dieu est maintenu tellement dans le ténèbre, dans un état où, effectivement, ils pensent qu'ils adorent réellement Dieu. Mais en réalité, ils n'adorent pas Dieu. Oui, le Seigneur accordé vraiment la grâce. Je ne sais pas de quelle manière ces choses doivent être exprimées. Mais la Bible dit que c'est simplement d'une manière spirituelle en employant un langage spirituel. Pour que ceux qui sont spirituels comprennent. Et qu'ils puissent arriver à pouvoir être saisis par la parole de Dieu. Et qu'ils puissent être ramenés dans les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas une histoire. Il revient certainement bientôt. Ce que mes yeux ont vu, et ce que je peux, que Dieu notre Seigneur accorde la grâce. Frères et sœurs, l'heure est tellement très avancée. Il y a encore des démons, des mauvais esprits qui sont encore attachés dans les frères, dans les sœurs, dans beaucoup de gens à cause des différents enseignements qu'ils ont à pouvoir avoir à différents endroits, des doctrines qui ont été tellement touchées jusqu'à l'âme, à tel point que l'âme est souillée. Et que l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu ne peut même plus opérer dans ces gens. Ces esprits, effectivement, le tiennent capi dans la peur, effectivement. Dans les choses du il n'y a pas de peur, en Il y a la délivrance, où la délivrance vient. Alors, l'homme ou la femme se tient droit dans la présence du Seigneur et il marche. Alors, à ce moment-là, sa vie devient tellement différente et libérée. Frère, les passions de ce monde et toutes ces choses. Vous savez pourquoi, jusqu'à ces jours, prêtez attention, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi, jusqu'à ces jours, tant le sœur, tant le frère et tant d'autres, effectivement, vous encore accrochés aux choses du monde, dans votre état de pouvoir faire vos choses ainsi dessus, toutes ces choses-là. C'est parce qu'il y a des démons qui sont encore accrochés à cause des enseignements aussi faciles que les hommes ont voulu vous apporter. On peut vous dire, frère, il n'y a pas de condamnation pour moi. Mais frère, ce frère, il est possédé. Amen. Il n'y a pas un chemin que Dieu a donné à son peuple, il pourra consommer de l'alcool pour dire non, il n'y a pas de problème, Dieu nous a pardonné, nous sommes saints. on peut boire. Non, vous souillez votre âme. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous donner un, juste un exemple. C'est normal. C'est normal, frère. Chaque nation a des traditions. Chaque peuple sous le soleil a ses coutumes. C'est vrai, non? Vrai. Mm -hmm. Dans notre nation ici, ici en Europe, en Belgique où nous sommes, depuis des années, les femmes portent des pantalons. C'est vrai ou pas? C'est dans le mœurs, non? Mm -hmm. C'est une chose tout à fait normale. Et qu'on ne peut même plus arriver à pouvoir dire que c'est pas un problème et c'est un problème tôt. Parce que depuis des, des années, des années dans le mœurs des gens, le pantalon est passé comme quelque chose à fait. À l'époque, oui, il portait vous savez, des robes. Vous avez des longues, mais... Et puis, des générations sont arrivées et puis le bord du pantalon est arrivé à pouvoir entrer. Les femmes portent des pantalons, il n'y a aucun problème. Il n'y a même pas une condamnation dans leur cœur, parce que la loi les autorise depuis même des générations de leur mère, ils ont porté des pantalons. Vous suivez ça Prêtez attention, s'il vous plaît. C'est ça nos, nos coutumes, nos mœurs, effectivement. C'est vrai, non oui. Mais maintenant, frères et sœurs, étant toujours dans cette nation où nous sommes. Lorsque la lumière de l'évangile est venue, disons, non, c'est une abomination amen, amen. pour une femme de porter des vêtements dans l'ambulance de pantalons. Pourquoi n'avez-vous pas dit, mais vous savez, c'est l'habitude quand même chez nous de pouvoir quand même porter des pantalons. Vous avez dit, ça c'est la vérité, c'est vrai Seigneur, alors là vous allez abandonner cette choses. Pour quelle raison elle vous abandonné parce que vous vouliez être saint. N'est-ce pas vrai? Non, non, non. Mmh. Parce que ces choses sont en abomination à l'éternel, notre Dieu. J'espère de tout cœur que vous l'avez fait, parce que vous avez été convaincu par ça. Parce que vous croyez que ceci est vraiment la vérité. Et pourtant, c'est les coutumes, les usures, effectivement, des nations, n'est-ce pas vrai ben? Et nous y étions temps aussi. Nous ne devons pas justifier des choses en disant, mais c'est dans les habitudes, dans nos coutumes, dans ceci et cela. Non, il faut que nous soyons attentifs à ce que la parole de Dieu nous enseigne, nous. Pourquoi Parce que nous sommes un peuple tout à fait différent. Un peuple que Dieu a accordé la grâce à ce que le Dieu puisse s'ouvrir et qu'il sache effectivement comment s'aligner en fait. Et que chaque frère, chaque sœur qui a pris une décision aussi personnelle pour son propre salut, sache où il a mis avec ses dieux, qui lui a appelé effectivement à pouvoir marcher avec lui. C'est une relation personnelle que cet homme ou cette femme doit avoir avec son Dieu. Alors, quand il entend ce que son Dieu lui dit, il prend une décision aussi personnelle. Et quand cette décision elle est personnelle, parce que j'entends, oui, j'ai ma relation à moi avec Dieu. Ça, j'entendais ça. J'ai ma relation à moi avec Dieu. Alors, ce n'est pas comme les autres ta relation à toi avec Dieu elle doit être conforme aux Saintes Écritures Amen. ma relation à moi avec Dieu elle doit être conforme aux Saintes Écritures Amen. alors si elle est conforme aux Saintes Écritures ta relation et ma relation elle sera comme tous les frères c'est vrai non Amen. donc nous avons un fondement sur lequel Dieu veut nous montrer prenons un exemple nous avons aussi un, un, un témoignage quand même dans ce temps de l'homme par lequel Dieu a eu à pouvoir agir d'une manière aussi puissante et aussi extraordinairement, n'est-ce pas vrai? Le prophète de cet âge, vous savez cela, non? Vous vous souvenez, je pense qu'il a été dans un pays, je ne sais plus si c'était un pays ou une Norvège, et là, les frères qu'il avait invités, ils avaient des habitudes, en fait. Après avoir tenu la réunion avec le frère, il était là, il était invité à prêcher l'évangile, à prier pour le malade et puis les frères étaient là-bas, je pense que c'était en Norvège, un pense de c'était en Norvège, en et puis ils étaient assis, et ils voient à l'aise les frères avec un gros gobelet. La bière qui coulait à flot parmi les frères. Et ils buvaient, et puis on, on lui tend un verre, on lui dit, mais frère, prends aussi le verre aussi avec nous. Hum, et parce que quand on termine, on aime bien prendre ses laits. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous voyez combien pouvoir lire ce témoignage. Vous avez déjà lu ah, hein. Vous savez ce que le frère a répondu Il dit, frère, c'est votre droit de prendre votre poisson. Mais moi, je ne peux même pas faire passer une goutte de bière dans ma bouche. Je suis consacré à l'éternel. Je suis consacré à servir Dieu, à pouvoir réellement être servi du Seigneur. Ces choses, je ne peux pas les toucher. Vous avez la chez vous, faites ce que vous avez à pouvoir faire. Mais moi, je ne peux pas toucher à ça. Frères et sœurs, c'est un homme qui a porté ce message. Je vois que s'il a eu à pouvoir prendre une position comme cela, c'est qu'il devait quand même savoir que c'est Dieu que nous servons. Même ben, si on a les dans une nation, hum. il y a des choses qui ne sont pas permises au fils et aux filles de Dieu Amen. de pouvoir garder comme habitude. Hum. C'est absolument important. Je connais, quand on parle de la poisson, on me vient me sortir, où est-ce qu'on a dit que, où est-ce qu'on a fait que, où est-ce qu'on a dit, vous parler ici, mais je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'en parle ce matin. Vous regardez très bien ceci, frères et soeurs. Vous pouvez vous justifier avec toutes les écritures possibles. Et lorsque tu es attaché à cela, mm. sache une chose que tu es attaché à un démon mm. qui, lui, a cette soif de pouvoir te pousser à consommer. Mm. Tu vas commencer par un verre, ça sera deux verres, ça sera trois verres, comme maintenant, mon frère, comme maintenant, avec la doctrine et la grâce que on prêche, effectivement. Dit, mais tu peux, de toutes les façons, dit, mais tu es sauvé. Puisque tu es sauvé, parce que ça, vous savez comment on, on, on m'appelait par ben, ce frère-là Son évangile, l'évangile du terreur. Oui, les à son évangile du terreur, alors que le Seigneur a l'évangile de la paix. Effectivement, pourquoi Parce que les frères, et sœurs sont sauvés. Puis s'ils sont sauvés, alors ils peuvent maintenant se permettre de faire n'importe quoi. Et une fois que tu es sauvé, penses-tu que Dieu va te perdre encore Non tu peux boire, tu peux tout faire, mais puisque tu crois au message, tu es un fils de Dieu, qui ne va pas t'enlèvement. Non, mais c'est ça qui se dit. C'est ça en fait pour montrer bon, effectivement qu'il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Prêtez attention. Puisque moi, je suis saint, Amen. soyez aussi saint Amen. dans toute votre conduite. Amen. Ici, il s'agit effectivement de choses qui concernent Dieu. Amen. Dieu, avec son peuple, Revenons ouais, maintenant dans Jérémie au chapitre 23. Nous allons rester un tout petit peu, regardez très bien ce que le Seigneur dit ici. Jérémie 23. Il dit, il hum -hum. pense faire oublier mon nom à mon peuple par le songe que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour bas. Quel prophète qui a eu un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole pourquoi mêler la paille au froment dit l'éternel. voilà où c'est surtout le problème et pourquoi vous voulez mêler la paille au froment parce qu'on n'a pas besoin de la paille c'est donc toi et moi avons besoin c'est du froment donc on retire effectivement la paille du froment parce que ce qu'on veut c'est le froment. Est-ce que vous comprenez ça Il dit, mais pourquoi mêler la paille au froment Il dit, mais frère, quas tu ce matin à nous amener dans ces choses pareilles Revenons à Paul chapitre 3, frères et sœurs. Au verset, je pense que pas du verset 1, ainsi et suit. Il me dit, mais puisse-tu être froid ou bouillant oui, voyez, frère, la parole de Dieu nous suit. Parce qu'elle nous montre réellement aussi la voie juste. Pour que personne, personne, alors personne ne dise Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Tu veux tout faire, mon frère. Tu veux tout te permettre. Mais sachez une chose que tu ne devras pas être ignorant. Parce qu'un jour, Dieu te parlera quand même. Te lira, voici la chose. Il t'obligera jamais, mais il te mettra la chose en face. Parce qu'un jour, que tu ne veilles pas, monsieur lui il Dieu voilà, tu passeras la barre de jugement. Mm -hmm. Toi, mon frère, toi, ma soeur, vous savez, quand vous soufflez dans la rue, dans chaque pays, cet endroit se trouve. En dehors des hôpitaux, évidemment, ça s'appelle cimetière. Vous savez ce ceux qui sont endormis là n'étaient pas différents de toi. Ils avaient aussi un père et une mère aussi, parce que tout la terre a un père et une mère. Ils aussi un père et une mère. Ils ont aussi grandi aussi. Ils ont aussi travaillé aussi. Comme toi, ma soeur. Comme toi, mon frère. Mais un jour, ils ont atterri Toi aussi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. Tu es conscient de cette chose. Tout ce que tu fais sur la terre n'est que vanité. Amen. Varité, les varités, tout est valide. Amen. Les milliards que tu peux avoir ne peuvent jamais te sauver. Amen. Les maisons, le bien, les vêtements, la gloire que tu peux avoir, tout ce que tu veux, même avoir un milliard ne personnes après toi. Lorsque la mort frappe, tu parles nul dans le vêtement. C'est sûr et certain. Tout ce que tu en ne sert à rien. Amen. Les paroles de sages ont été vraiment sages. Amen. Là où se trouve ton cœur, ton tout présence tout aussi. Amen. Ne vous amassez pas les choses sur la terre, là où la, la, la terre la rouille, effectivement, rouge, effectivement, mais cherchez premièrement. Toutes ces paroles mm -hmm. semblent absurdes pour beaucoup. Mais mm -hmm. un jour, réfléchis. Un jour viendra. Cet homme vie, ici si nous empêche tout le temps. Un jour viendra. Souvenez-vous de, de ces riches-là qui étaient bien en bon point, bien habillés, beaucoup d'argent, et ces pauvres Lazare. Mm. Les riches étaient là très bien avec tout ce qu'ils voulaient dire. On disait, oh, il n'y a pas de problème, j'aime l'argent pour me payer eh un oui, whisky, pas de problème, il n'y a pas de champagne, pas de problème. Puis vous savez, quand les frères commencent, ils sont encore, vous savez, des frères qui sont n'ont pas encore beaucoup de moyens dans la, dans la marche de la force, ils s'accrochent beaucoup à Dieu. Mais quand maintenant ils arrivent à avoir un travail où ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils cherchent le chemin de la facilité. Dieu connu les frères, le frères, qui à la fois, quand on a travaillé, était tellement aussi à cause de la parole de Dieu. Mais quand on les a, ils ont trouvé un travail, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont choisi la voie de la grâce infinie. Je le connais même par leur nom. Avec l'argent, la Bible... <rire> L'argent est la racine de tout. Le monde. Amen. Amen. Quand Dieu te donne le peu qu'il te donne, sois heureux. Amen. Amen. Non, je ne sais pas gagner des millions, il faut offrir, faire. Il dit quand Dieu te donne ce que tu as, il dit je n'ai jamais vu le Jésus en pardonner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, content toi de ce que Dieu te donne. C'est une grande bénédiction. Amen. Jamais il ne va te priver. Mm. Quand tu n'auras pas, il pourra raconter. Amen. Amen. Ce que Dieu veut de toi, c'est que ton attention à toi soit réellement tournée vers Dieu. Amen. Pour que toi, tu saches. Ce qui est important, parce que toutes ces choses sur la terre ne sont que vanité, vanité, vanité. Et c'est sûr. Mais vous savez, Dieu, est dans sa sagesse, il est très sage, n'est-ce pas? Il est très sage, il connaît l'homme. C'est pourquoi il a pourvu. Vous savez, la parole de Dieu et la sagesse même de Dieu. Regardez comment il te parle pour que... C'est vrai, tout ça n'est que vanité, mais il veut te faire comprendre quelque chose qui est très important. Matthieu, chapitre 6, nous allons lire. Matthieu 6. Oh, disons, hmm. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la taille de la rue détruisent, où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne de la brune ne moins, point, et où les voleurs ne percent des robes, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. Il s'adressez à qui Pas au païen. Ce n'est pas aux païens qui s'adresse. prêtez toujours attention que Dieu te bénisse, ma ça. Ce n'est pas au païens de s'adresser, s'adresser à ses disciples. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui. C'est vrai, frères et sœurs. Vous savez, nous avons une richesse, une grâce extraordinaire. C'est de pouvoir le connaître. Et quand nous le connaissons, nous savons qui il est. Elle a regardé bien, il dit, il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie, parce que vous m'avez trouvé, il dit, vous pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Il sait très bien que vous avez envie de manger. N'est-ce pas vrai Amen. Il sait aussi que vous avez besoin de vêtements. Il n'ignore rien, Dieu. Il y a des liens. Il dit, la vie n'est-elle pas plus nourriture et encore plus que le vêtement. Regardez les autres lycées, les serres, ni les moissons, ils n'amassent rien dans les lictions de hier, et votre père se nourrit. ne nourrir, il va voir beaucoup plus que, qu'il ne faut pas s'écouter ainsi, ainsi, ainsi. Il dit, mais, alors je vous dis comment on dit ainsi, verset vers 30, il dit, si Dieu révèle ainsi l'herbe de champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus C'est cela. Et, et dites Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Votre Père Céleste, Alléluia, c'est que vous en avez besoin. Amen. Amen. Il n'a pas dit marcher tout du Non. Hmm. Il sait que tu as besoin de vêtements. Amen. Alléluia, il pourra pour toi. Ne sois pas avec ton bureau. j'ai vu la dernière robe, les pantalons, c'est je vais ça. Non, ne te tourmente pas pour ça. Amen. Il sait que tu as besoin de vêtements. Amen. Il va pouvoir pour toi. Amen. Amen. C'est la sagesse divine de Dieu Père. Mm. Hey. Mm. Vous savez, quand vous avez des soucis, c'est un poids sur votre cœur. Mm. Dieu veut que vous soyez déchargés Amen. sur lui, que nous vous pensez que simplement qu'à une chose. Quand vous vous occupez de cette chose-là, Dieu s'occupe aussi de vous. Amen. Parce qu'il devient tellement si important pour vous. Vous avez une véritable épouse, une véritable femme elle pense d'abord ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter, comment elle doit faire, pour plaire, pour plaire à sa conscience. Non. Pour se plaire à elle-même. Non, non d'abord plaire à son mari. C'est vrai ou pas? Non. Et regardez, il y a des, des C'est ça le grand problème qu'on rencontre dans beaucoup de foyers, beaucoup de couples. Je ne sais pas quelle, quelle religion ou bien, quelle parole les femmes ou les soeurs ont eu à pouvoir recevoir. Mais ils sont devenus des hommes aujourd'hui dans la maison. Tu dis à la femme, fais ceci, mais tu trouves qu'elle a fait Y. Tu as dit X ceci, de... fais-moi les X là, les X là. Tu ici c'est bien les X là, les X là. Tu reviens, c'est Y. Pourquoi les Y Parce que je pensais que les Y était meilleur que le X. Je ne t'ai pas demandé les Y. C'est l'idée qui était Meilleur pour toi, mais il n'est pas Meilleur pour moi Est-ce que vous suivez ça? Amen. Parce que dans les Saintes écritures Bible nous dit, Ephésiens Chapitre 5, regardez très bien Regardez très bien ça Ephésiens chapitre 5 Regardez Et Verset 22 Femmes, soyez Soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Amen. Vous suivez cela Vous suivez Amen. Femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur. Donc, on demande à la femme de se soumettre à son mari. Pourquoi Parce que 1 Corinthiens chapitre 11, je pense cela, dit, mais l'homme est la tête de la femme. Est-ce que vous suivez Amen. Votre attention, s'il vous plaît. L'homme est la tête de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire, la tête Ça veut dire que si le commandement ne vient pas ici, le corps ne peut pas bouger. Est-ce que vous êtes d'accord Amen. Amen. Que Dieu accorde la grâce, frère et soeur. Ça, a beaucoup de frères qui okay, sont dedans de cœur, effectivement. Mais en fait, que ça soit même pour les femmes mariées mmh. ou pour nos enfants qui sont des filles que nous éduquons, en fait. Il faut qu'elles soient éduquées en fonction de pouvoir savoir leur position dans la vie. Amen, amen. Vous avez des jeunes sœurs, oh j'ai pris, une frère, il faut que je me marie, il faut que tu me Ton caractère à toi, il est comme un caractère de chien maintenant. Déjà, quand on te dit par un frère, sœur, fais ceci, mmh. sœur, fais mmh. déjà, déjà, déjà dans la maison du avec un frère qui est ton frère, t'es devant de toi, sœur. Mais dis oh, Seigneur, donne-moi un mari. Quel mari maintenant tu vas avoir Si déjà ton caractère. C'est pourquoi Dieu veut travailler là-dessus. Amen. Amen. C'est vrai, non Amen. Amen. Je sais qu'on n'aime pas beaucoup ça. Mais c'est la vérité frère. Amen. On ne veut jamais se soumettre. On dit, mais frère, tu parles, mais nous allons arriver. On ne veut jamais se soumettre. Le problème, c'est la révolte. Dites à une sœur. Bon, évidemment, il ne faut pas non plus que... Et ça aussi, le frère, qu'il se soit... On ne doit pas suivre la sœur. « Sœur, on a vu ta jupe, elle arrive à ce niveau. » Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de pouvoir arriver d'abord toi, frère, sois d'abord spirituel. Si on te voit d'abord, toi, sois, toi, frère, tu veux la chemise comme ça, avec des, des, des pantalons, un, chemise, bouton ouverte, ici, grosse chaîne, ici, que tu dis, soeur, sois spirituel. Toi, d'abord tu es comme les, les, les roquets qu'on voit dans les, les musiciens de l'Afrique là-bas. Et puis tu viens me dire, soeur, sois spirituel, ta jupe à toi. Et là et et lui-même, il est là et, là, et puis ta jupe à toi, elle serre un peu. Dieu t'a demandé de voir comment la jupe sert à la soeur. Non, frère, non, on va pas ni Bon, Je n'ai pas dit non plus que soeur venait avec les choses qui servent ici. Hein. Donc ça dit que la soeur doit être à bon, mmh. On ne doit pas mères. la suivre millimètre. On voit un peu que là, ça c'est. Non Donnez simplement la chose nécessaire à la personne. Amen. Le Saint-Esprit, il a le contrôle. Ne faites pas que le frère et soeur puissent avoir peur de ça. Poussez-leur pour qu'ils puissent avoir conscience que le Saint-Esprit fait sur eux, Amen. à n'importe quel endroit où ils sont, afin fait, que la crainte soit la crainte des dieux, Amen. et non pas la peur des hommes. Mm. Parce que chaque père ou chaque soeur qui devient à la maison du Seigneur, il dit Seigneur, je veux aller là-bas, que ce soit frère, il ne veut pas être un scandale pour qui que ce soit, je veux que, quand on a, je veux adorer ton nom, je veux... » Oui, donc la personne, si tu regardes, c'est tiens. Quand tu as un esprit de prostitution, tu sens la prostitution. C'est vrai ou pas? On voit par sa façon de s'habiller, effectivement, que celle-ci est une prostituée. C'est que l'esprit qui l'anime là-dedans n'est pas un bon Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? La première des choses, c'est que. Parce qu'avant d'aller répondre quelqu'un, il faut d'abord voir les sentiments que tu as en toi. Amen. De quelle manière tu vas parler là, là, là, là, Je ne l'aime pas beaucoup. Mais tu sais, il est une seule. Certaine... Non, quand tu as des sentiments comme ça, toi aussi, tu as le même esprit. Il faut que tu pries d'abord, que tu te donnes autant de sentiments d'amour que tu vois. Est-ce que vraiment, est-ce d'abord elle est consciente ou bien elle fait Parce que je, me dis, je sais qu'elle fait exprès, fait, alors qu'elle ne fait pas exprès. Elle est ignorante de la chose. Ça dépend de l'approche avec laquelle tu tu, tu te manifestes effectivement à de la personne pour le dire effectivement parce que les choses sont, alors quand on lui fait pas de cette chose. Toi d'abord, on a été spirituel et on prié le Seigneur pour être dans de bonnes conditions, parce que pour reprendre ton frère et ta soeur, il faut aussi avoir autant d'amour pour lui. Parce que le but n'est pas de lui montrer « Je connais le message, je connais. » Chez nous, comme les gens viennent ici, oh, « Chez nous là-bas »« Afrique, Chez nous là-bas, nos Australie. Chez nous là-bas, en Chine oh, !» La parole est à la même. Amen. Amen. Alors nous voulons réellement voir de la même manière. Amen. Nous disons « Chez nous dans la Bible !»« Oui. Hein? Hum. Chez nous dans la Bible !» il est donc écrit, il est donc dit. Nous nous conformons maintenant, hein, la même, parce que c'est la même parole qui nous fait partout, effectivement, Alors effectivement, nous nous conformons à ça. Et là, nous montrons effectivement à la personne, en réalité, parce que bon, certainement, c'est vrai, bon, je ne vais pas donner cet exemple, enfin, c'est nécessaire de pouvoir vraiment... Alors, ici si, donc, les chrétiens nous dit, Femmes, soyez donc soumises, » regardez très bien, « Femmes, soyez donc soumises à vos maris, comme... » Au Seigneur. C'est-à-dire que la femme doit vraiment respecter son mari. Dans son langage, dans sa façon de pouvoir réellement s'adresser à son mari, elle doit avoir du respect. Aucune femme ne peut hausser les tons sur son mari. Peu importe la connaissance et l'écriture que tu peux avoir. Dans deux pierres, ou un pierre, bon. deux pierres. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, Pas comme des aboyements de chiens tout le temps. Non, toi tu peux te permettre, moi j'ai pensé dans... Non, même si tu as raison, reste calme. Amen. Amen. Donc, la femme doit avoir une position la maison. Comme le saint écriture dit effectivement, et il y a une manière de vivre <rire> chaste et réservée. Écoutez bien. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les, les ornements d'or ou les habits qu'on refait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Amen. Amen. La pureté incorruptible est d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous savez, frères et sœurs, et ça c'est absolument important nous, surtout nos soeurs que nous puissions arriver à pouvoir comprendre cela. Vous pouvez vous arranger pour être propre. Mais ne laissez pas les démons du monde venir vous envahir. Avec tout ce qui se passe effectivement dans le monde, vous prenez les manières des filles du monde, effectivement, dans leur habillement, dans leur habillement, vous les amenez dans vous en fait et parmi vous et dans la maison du Seigneur. Frères et sœurs, revenez dans la manière juste de pouvoir vous habiller. Dans la manière de voir si c'est coiffé parmi vous. Ne ressemblez plus jamais au monde. Les démons, les gens sont venus avec tout ce qu'on voit bon, à gauche et à droite. On veut totalement. Je suis chrétienne. Là, mais je veux aussi faire ma soeur, mon, mon frère, ma mes frères et soeurs. C'est absolument important, je dis. Chaque soeur, chaque véritable fille de Dieu, s'il est un enfant de Dieu, qui est réellement accroché à la parole de Dieu, sache une chose, à moins que tu te doutes, sache une chose. Pour le mariage, Dieu a déjà prévu un homme. Est-ce que vous suivez? Parce que les tracas qu'ont les soeurs. Il faut que je m'arrange comme ça, il faut que je fasse comme ça pour que je parle aussi, elle, que mon voix, parce que les frères, les ceci, les gens doivent me voir, que je suis, je suis, je, suis, je C'est bien, il n'y a pas de problème dans le cœur d'une femme. C'est toujours comme ça, vouloir s'arranger. Mais arrange-toi de la manière biblique à être aussi propre. Si le frère, tes désirs, parce que euh, tu as fait, je ne sais pas moi, des euh, choses qui sont, vous faites, il absolument rien que le frère. Le jour où tu enlèveras ces choses-là, hein. tu deviendras naturel. Le frère va fouiller. Mm -hmm. C'est vrai ou pas Oh, mais tu vois, mais parce que vous faites tout cela, parce que vous voulez que tu vois, ce que vous voulez donner, quoi C'est une image d'un démon à quelqu'un d'autre, pas de vous. Parce que pourquoi vous faites tout tout toi tout, tout, vous, vous serrez tellement pourquoi Vous voulez donner une image de quelqu'un d'autre. Parce que vous, vous êtes vous en fait. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous comprenez Parce que ça devient un problème. Et Satan trouve toujours des moyens de pouvoir retenir en fait les gens captives. Parce que Dieu veut ce que, que la femme soit naturelle. C'est vrai, non oui, arrangez-vous, mais la beauté véritable, c'est naturel. Vous savez, pensez-vous que Dieu a fait une erreur, frères et sœurs? La véritable beauté d'une femme, c'est pas son aspect extérieur. Vous direz, frère, bon, mais regardez très bien la véritable beauté d'une personne c'est ce qui vient de son intérieur. Amen. Vous pouvez avoir une femme qui se dit la plus belle de la terre, effectivement, qui est la meilleure de toutes, mais quand elle a un caractère de chien, qui peut vivre avec Qui peut vivre avec Je vous dis, mais même cette beauté-là qui vous revient, disant comme vous voulez, ça et ça va vous enflammer avec ça, mais que cette beauté-là, elle va commencer à boyer comme une chienne à la maison, tu ne la verras même plus. Tu dis, mais je voudrais m'en débarrasser. Mais puisque tu es collé, ça devient difficile. Tu commences à l'osser. parce pasteur, pasteur. Oui, c'est vrai, le pasteur est là pour porter les fardeaux. Le problème, c'est que comment je vais m'en débarrasser? Oh. Parce que c'est maintenant, c'est pour ça, c'est nécessaire, frère, que nous puissions séparer la paille avec le froment. Amen, Amen. Quand on mélange les deux frères, il n'y a rien de bon qui peut sortir. Parce qu'il faut que la sémence soit dégagée de tout ce qui peut l'empêcher de se manifester. Pourquoi? Parce que lorsque la sémence est plantée. Vous avez de véritables filles de Dieu au caractère exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'elles dorment en pensant qu'à Dieu lui-même. Vous avez remarqué, le Seigneur dit, mais... Ne vous souciez pas, tout ces autres, Dieu sait que vous en avez besoin. Les vêtements, tu dors simplement, tu me touches le cœur de l'âme. Vous allez chez moi à la maison. Chez moi là-bas à la maison. Oh, oh, oh. Je viens à l'assemblée, je vous raconte. Je ris chez moi à la maison, je trouve des sacs devant ma maison. Et c'est quoi Des vêtements. Tout le temps. Et oui, c'est toujours des vêtements là qui sont déposés. Et les voisins, et, oh mais je me souviens clairement. Et, et, et, et, et, et, et je me suis venez avec parce que j'ai des frères. Mm. Mais mm. je remarque aussi que parmi mes frères, parfois c'est difficile quand on. -oh. Mm. Mais moi, quand les sacs vient, j'ai hein. mm. Quand je vois que c'est bien, je porte. Mm. Oh ben oui. C'est vrai, non mm. Mm. Vous mm. savez, ils achètent des clavages à 2000 euros. Moi, je ne peux pas me permettre. Ils ont mis une fois, une fois on trouve que ce n'est pas beau, ils veulent ça. Mm. Et moi, je les mets. Mm. Quand il y a demi on va des 10 000 euros, on me l'a donné, moi, je les reçu. Mm. C'est vrai. Mm. Moi, les dépenser des mille. ils vont dépenser pour moi, moi, je les reçois. Mm. C'est la vérité, ou voit. Amen. Oui, c'est vrai, frère et soeur. Dieu prend soin de nous. Amen. Et il nous a dit ne vous inquiétez de rien. Amen. Pour le mariage pour le travail. Mm -hmm. Vous savez pourquoi parfois on n'arrive pas pouvoir obtenir Parce que Dieu sait que vous n'êtes pas prêt. Mm -hmm. mm -hmm. C'est la vérité. Mm -hmm. Il pourra, mais s'en êtes fait tellement têtu, non, moi je prends mon mode. Dieu ne fait rien, il t'observe. Mm -hmm. Alors fais-toi comme tu veux, mm -hmm. bats-toi comme tu veux. Quand tu arriveras à reconnaître que tu as besoin de moi. Mm -hmm. Alors là, je te là oui, oui, oui. Mais regardez bien, cela, Ephésiens, Éphésiens, nous revenons à Éphésiens, pour arriver dans Éphésiens, chapitre 5. Regardez très bien ici. Ah oui, nous allons terminer là-bas, je pense. On hein, terminé dans la pierre, je suppose, la pierre n'a pas voulue complètement, je suppose que c'est ça. Ah oui, d'abord, chapitre 3, chapitre 3. Je termine, puis-là, vous allez passer, c'est bon. 1 3, verset 5, il Ainsi, ainsi séparés autrefois les saintes femmes, vous suivez, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et il appelait son Seigneur. Vous suivez Oh, ça, on n'aime pas beaucoup. Hein? Sarah obéissait à Abraham et il appelait son Seigneur. Est-ce que toi, tu peux aussi le ton sous ton Seigneur Oui, le Seigneur avait les petits S. Hein? Et là, tu vois, c'est avec respect que c'est merveilleux d'avoir un Une femme qui vient là avec autant de je ne sais pas dire, c'est mettre à genoux. Mais vous savez, frère, j'étais touché. J'arrive oh, au ça, oh, ça, que Dieu. Quand je suis arrivé à Tchoma, le frère dit, frère, il y a un couple là qui me dit, mais dès que vous arrivez, vous devez passer quand même chez eux pour manger. Je ne sais pas la cousine comment ils font, mais ils, ils ont tellement insisté. Le premier jour, hein, que tu passes chez eux fils pour manger en fait que Dieu le bénisse. Je dis, bon, il n'y a pas de problème, frère, on y va. Et puis on arrive là. Je me suis j'étais vraiment touché. Vous savez comment la sœur servait Je n'ai rien dit parce qu'on a dit, la sœur vient à genoux. Oh non, non, non, non. Vous savez, mon père était, la sœur vient à genoux avec, avec le plateau. Non, non, je dis, non, frère, Dieu, c'est comme ça. Il était à genoux avec les, les, les plateaux qu'elle mettait là à table. Et pour manger, il faut d'abord compter la bleue. J'ai dit, Saint d'Israël. Et vous voyez la joie, l'église que ce couple, quand le mari vient. mon oh frère, c'est extraordinaire. De voir autant, j'étais tellement touché de pouvoir voir cet état de choses. Vous savez, quand vous priez pour une telle maison, vous voulez que la bénédiction tombe. Amen. Oui. Avec autant de déserts, il y a rien aussi. Vous connaissez comment c'est en Afrique, comment les gens ont, difficilement, mais ils avaient mis tout ce qu'ils pouvaient avoir qu'on ait l'occasion de pouvoir manger avant d'aller pouvoir réellement aussi avoir sa réunion. Mais est dit, il était donc chemise. Alors Marie, comme Sarah, qui obéissait à Abraham, et, et l'appelait donc Seigneur. Hmm? C'est donc que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Pourquoi Dieu nous ramène à cela C'est à cause de l'amour qui est là pour ses enfants. Amen. Les païens ou les soi-disant croyants, ça leur dit rien. Mais les véritables filles de Dieu, Amen. ils en savent l'importance. Que si Dieu nous dit ce qu'il veut de dire ici, dans cette parole, vous savez pour quelle raison Nous devons être parfaits, Amen. comme notre Père Céleste est parfait. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à négocier, même si ça me fait mal. Mais j'aime tellement le Seigneur que ma vie n'est plus. Qu'on comme qu'on marche sur moi, même ça fait mal à jamais. Je l'aime tellement que je ne vois que lui. Alors s'il me dit une chose dans le sein de en tant que fils ou fille de Dieu, je suis appelé à pouvoir, aller à pouvoir le faire. Comme il dit, femme, soyez soumise à vos maris. La nature d'une femme, c'est de pouvoir respecter aussi son mari. Jamais, jamais, le jamais, Seigneur. Jamais mais toujours demeurer, toujours dans de le respect en toute chose. Oh, si tu deviens comme ça, le mari va dominer, va dominer, va dominer. Alors, prends garde, ma soeur, même si l'évangile dit ça, mais on doit quand même savoir. Hein? La parole de Dieu, dit-toi, soeur. <rire> sois soumise à ton mari. Vous savez, ça, non? Vous savez ce que le Seigneur dit? Que vois-tu, Jérémie? Il le branche dans mari. vie. Il dit, tu as bien vu. Pourquoi? Parce que je veille sur quoi? Sur ma parole. Si toi, sœur, tu mets cette parole en pratique, l'ange de l'éternel, sera là, Amen. Dieu veillera sur toi. Amen. Et le mari qui te maltraitera, Amen. il paiera. N'oubliez jamais ça. C'est pas qu'on a donné les droits aux frères. Maintenant, toi tu es Sarah, moi je suis Abraham. Touche, et puis là Ça c'est pas un fils de Dieu. Parce qu'un fils de Dieu a aussi sa part ici. Regardez bien. Marie Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui pour elles. Amen. Frère, je n'ai pas entendu beaucoup d'amener. Amen. Amen. Ah. Elle, c'est la soumission, toi, c'est l'amour. Quelle est cette Amen. Amen. femme qui voit se mari et ne pas vouloir se soumettre Il faut que Dieu soumette, toi, mais elle l'amour. C'est vrai, non bon, on vous là-dedans, vous savez cela. Parce que la femme est toujours un enfant qu'il faut éduquer. Hein. Vous n'aimez pas entendre cela, mais c'est vrai, ça. C'est ça, en fait, c'est que l'homme doit à pouvoir montrer à sa femme les choses qui doivent être faites. La manière de les être faites, effectivement, et comment... C'est comme cela que Dieu a fait la femme. Il dit, me faire le nain, tu exagères, pourquoi aujourd'hui comme ça, tu ne le fais pas mais je vais vous lire cela pour que vous sachiez que c'est la vérité depuis le commencement. Amen. Genèse. Genèse. Je vais m'arrêter à vous pas. Genèse au chapitre 3. Chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Mm -hmm. Merci. 14. Il dit. L'Éternel, d'abord verset 13, il dit. Et, et l'Éternel à la fin. Pourquoi as-tu fait cela La femme répondit, les serpents m'a séduite et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux du champ, tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, en ta postérité et sa postérité, celle-ci te casera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec péridural. Et écrit comme ça Non. non. J'ai prévu péridural quelque part. Mais les gens vous diront, oh, frère, il n'y a pas de problème. Dieu est toujours le Dieu bon. Enfonce-toi l'aiguille dans le dos de ta la, la femme, il n'y a pas de problème. Si il y a un problème. Si tu as inventé le sera de la péridurale, on dit qu'on voulait donc aussi montrer que. Ce qui a été dit, est que est avec douleur. nous on peut faire en sorte qu'elle ne pas avec douleur. Je sais cela, ferait. je suis aussi informé, que ça. Je ne vous raconte pas des histoires et c'est comme cela que les choses commencent. C'est toujours pour combattre non. la parole de Dieu. De quel côté êtes-vous De côté de Dieu Vous de connaissez celui les combats Dieu. De quel côté êtes-vous Vous devez faire un choix. Vous savez, c'est important de pouvoir savoir que même dans n'importe quelle condition il faut aimer Dieu. Maintenant on est assis là, les sœurs sont assis là. Quand la douleur de l'enfantement augmente et que dans la pensée on sait que Péridéal, on commence à crier Péridéal. Je sais Seigneur, mais Péridéal. C'est comme cela. On est assis ici, on entend ça. C'est douloureux, les douleurs sont vraiment fortes, effectivement. Mais Dieu a dit que tu enfanteras avec douleur. Qu'est-ce que Dieu va faire, toi, en tant que fille de Dieu, lorsque tu connais Dieu Ce n'est pas péridural. Quand tu pries, il va t'aider à supporter. Il va t'aider à supporter la douleur. Mm -hmm. oh, beaucoup vont dire, ce frère, il est vraiment rire. Il eh, ne connaît rien. La science, au monde, Dieu travaille la science. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit ici, j'ai lu ici, je n'ai pas vu. Va, tu enfanteras avec à côté, mais ici tu enfanteras, je encore, tu enfanteras avec douleur, et qu'est-ce que la Bible dit Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est pourquoi on parle de la soumission. Il dominera sur toi. Et quand on parle de dominer, ça ne va pas dire qu'effectivement, qu il va t'écraser. Non, non. Mais il sera le chef. C'est lui qui doit te dire ce qu'il faut faire. Et de quelle manière. Maintenant, je vais vous dire une chose, frère et soeur. C'est pourquoi ne soyez jamais surpris, frère, quand vous voyez de ceux aller dans le bureau du pasteur pour poser des questions. Parce que le pasteur est comme le mari télévisé. Que ça ne vous choque pas, c'est ça. Ils ont besoin de pouvoir avoir quelqu'un qui leur dise, qu'ils éduquent, effectivement, voilà ça, ça, ça. C'est normal. Frères et sœurs, le bureau du pasteur est toujours là pour chacun. Oui, oui, oui. Le pasteur est comme le mari de l'Église. Vous savez ça. C'est le message. C'est le message. C'est dur à parler, mais c'est la vérité, ça. C'est nécessaire, frère et sœurs, Nous devons être éduqués selon les saints des Écritures et savoir de quelle manière les choses doivent réellement être faites. Donc, l'Écriture nous montre effectivement, tu mais tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et alors, à part maintenant qu'il nous ayons donc donné ici, pour l'homme, nous revenons vers l'Écriture, au chapitre 5, rapidement, nous puissions voir cela, ici. Comme l'image, je vous, êtes vous Et puis, ai compris, depuis le chapitre 5, regardez. par verset 23, j'avais dit. Je vous lis verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Vous suivez Amen. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Vous suivez cela Maintenant, verset 24 il dit de même, oh, de même que l'Église est soumise à Christ. Amen. Amen. Donc, chaque frère, chaque soeur, chaque le fils et fille de Dieu est soumis à la parole de Dieu. Amen. On ne discute pas comme une femme ne peut pas dire, non. tout, il dit, nous, en tant que fils de Dieu, on ne peut pas discuter la parole. Ni chercher les petits chemins et détours ainsi de suite. Parce qu'il est la tête et nous, nous sommes le corps. Donc, quand la parole, te dit, voici le A. <coughs> en tant qu'un fils de Dieu, tant frère, tant que sœur, on fait le A en fait. Parce que Christ est l'auteur. Il est, il est tout ce que nous sommes en fait. Il, pour nous, il est, il est en fait le principal. Oh, Christ est la parole de Dieu. Maintenant, mon frère et ma sœur, oh, toi et moi, votre attention ne vous fatiguez pas. Toi et moi nous sommes appelés à nous soumettre à Christ. Au oh, Christ qui est-il? Christ est la Parole de Dieu. Amen. Mais maintenant, si c'est un mélange entre hein, la paille et les faux, à qui est-ce que nous allons nous soumettre? Parce <rire> qu'il ah, n'y a pas d'autorité. Ce sont les démons qui parlent les dessus. Puisque ce n'est pas la parole de Dieu. À quoi tu vas te soumettre. Voilà, mon frère et ma soeur, lorsque on est attaché à des fausses doctrines, à des faux enseignements, effectivement, votre âme n'est pas positionnée. Le progrès spirituel, vous n'en avez pas. J'ai vécu une expérience dans une église, effectivement, là, en Afrique du Sud. J'étais là, je prêchais partout. Alors, il y avait aussi un frère, parce que quand j'étais je, je en, en, en, en, en, en, en train si de prêcher en Zambie, c'était. Et alors, le pasteur était tellement touché qu'il a voulu m'accompagner partout où j'allais. Et comme nous arrivions, on a reçu l'occasion, on a le voir aussi, dire un petit mot. J'étais dans une église. Et là, j'étais assis. Vous voyez, pendant que mon frère prêchait, <rire> effectivement, j'ai vu, écoutez bien, c'est bien, j'ai vu il y avait un frère qui était assis là chez, chez la là, là. et puis pendant que le frère il chantait amenah amenah amenah amenah amenah amenah je dis mais mon frère paraissait voir un coup alors l'autre qui était assis là bah nanah amenah ça c'est alors vous savez s'il vous plaît frère si vous observez très bien donc toutes les églises où les tonnerres sont prêchés, c'est le même esprit. Les frères peuvent quitter là-bas au fond où la sœur vient la dire, Alléluia, il dit, mais toi, tu es digne de manger ma dîme. Dans toutes les églises, frère, il faut voir l'esprit qui se, qui se meurt là-dedans. Alors, le frère, il s'agit, je, je vous avais mon âme est brisée, mais je remercie Dieu. Frère, il y a une responsabilité qui nous a. Dans tout ce pays-là, frère, c'est un réveil. Aussi vrai que Dieu vivra, c'est un réveil. Mm -hmm. Vous savez, le frère m'envoie en, la fille ici, il m'envoie un texte. Il dit, mais frère, il dit, quand je suis arrivé à l'aéroport pour te recevoir, je me suis approché, j'ai senti quelque chose. J'ai dit, cet homme a quelque chose. Vous m'envoyez, tes soeurs. dit, nous t'avons entendu. Et puis, quand j'ai eu à pouvoir lire après toi, j'ai dit, Seigneur, je compris pourquoi tu nous as envoyé cet homme. C'est un feu frère. Il n'y a aucune église. Frère. Vous savez, la vision que le, frère et le Seigneur, oh, pardonne-moi. Je reviens d'abord ici. Oh, regardez bien. <cười> Il dit, oh, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes chose. Regardez, frère, frère, frère. Il faut que nous comprenions, frère, que la tête, en fait, qui a parole à son esprit, en fait. Vous comprenez cela? Oui. Hmm. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit que nous devons voir. Hmm. Cet esprit, c'est la tête, en fait. Ça descend, ça commande tout. C'est pourquoi on nous parle, frères et sœurs, il faut que nous prêtions vraiment attention. C'est pourquoi on nous parle en disant, mais nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit pour former un seul corps. Nous entrons dans ce corps -là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur, où il a dit, je ne vous laisserai pas au phénom, mais je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité a posé l'attention, Pilate? Je suis le chemin de la vérité et de la vie. Sanctifiez pas. Ta parole à toi est vraiment la vérité. Dans ce corps-là, étant revêtu en seul esprit, mon frère, il n'y a pas de révolte non plus. Vous n'avez pas, vous savez, vous n'avez qu'un seul objectif, soumis à la tête, répondre aux exigences de la tête. Ce que notre membre peut dire, c'est n'est pas ce qui m'importe. Mais c'est ce que la tête, en fait, comment mm -hmm. qui fait que moi, je dois arriver à pouvoir répondre à cela, puisque nous sommes tous liés dans ce corps, les uns et les autres. Nous répondons, en fait, à la tête. Alors il dit, pourquoi donc mêler la paille au froment de l'Éternel Vous ne en fatiguez pas, je vais m'arrêter dans deux minutes ou cinq minutes. Il va arriver, chapitre 23. Il dit, moi verset mm -hmm. 29 il dit d'abord il ne faut pas mettre la paille au froment de l'éternel verset 9 dit ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'éternel et comme un marteau qui brise le roc Amen, Amen. le Seigneur s'élève mon chemin sa parole C le feu sa parole sa parole sa parole c'est le feu ça reste un nom mm -hmm. c'est sûr et certain et des mots paroles à moi n'est-elle pas comme un feu mm -hmm. c'est <coughs> ce que le frère disait, quand il posait la question, il dit, mais quoi vous entretenez-vous pour être aussi triste comme cela Il dit, êtes-vous le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé Pourquoi Il dit, mais mais, mais, mais, mais, au sujet de Jésus de Nazareth, tu n'es pas au courant <coughs> Et puis il continue à en parler. Et puis après, il dit, mais, lorsqu'il nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? vrai, non? Notre cœur à nous ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait? Et puis, le jour de Pentecôte, là, quand ce feu-là est descendu, alors que Paul, Pierre, pardon, s'est mis là debout, il a apporté cette parole, et tous ceux qui étaient là, la Bible dit, leur cœur au-dedans vivement touché. Oh là là, c'était la flamme qui brûlait dans le cœur. Et ils ont dit, oh homme oh, frère qui est fermé pour être soupire. Je n'ai pas voulu vous dire longtemps, mais je ne sais pas si vous avez prêté attention. Plus bas, le Seigneur dit, ces hommes-là, ils sont d'aucune utilité, en fait, à ce peuple. Vous vous souvenez encore Le temps est arrivé, frères et sœurs, où Dieu prend le contrôle de ce qui est à lui. Prêtez attention à ça. Vous avez été sous la domination de la conduite des hommes. Chaque fois que vous suivez des hommes, c'était l'esprit des hommes que vous attrapiez. Mais ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, ce que vous ne suivez plus au canon. Amen. Amen. Dieu attend de vous que vous reveniez à la foi de nos pays. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu ce message de la restauration. Vous avez suivi William Branham, vous êtes devenu le oui. de Branhamiste. Oui. C'est vrai, non C'est vrai, c'est vrai. Oui. Vous avez suivi les de France et devenu des franquistes. Mm -hmm. C'est la vérité, non mm -hmm. Chacun de vous a attrapé l'esprit quelque part. Mm -hmm. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous ne soyez ni des banalistes, ni des franquistes, ni des fésistes, j'en sais rien aussi, hein. Mais que vous soyez de fils et de filles de Dieu. Amen. Frère, vous avez suivi des hommes et les démons des hommes vous ont attrapé. Ce que Dieu attend de vous aujourd'hui, ce que vous soyez délivrés. Amen. Vous devez revenir, frère, pour que vous soyez délivrés. Autrement, vous ne ferez jamais des progrès. La perfection vous ne pas. Je viens d'un voyage où Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir passer au moins dans quatre pays. C'était la première fois pour moi. Arrivé au Zimbabwe. Évidemment, en Zambie, c'est la deuxième fois, mais pas dans la contrée où j'ai été. Botswana, c'était la première fois aussi. En l'Afrique du Sud, j'ai été, mais pas dans la contrée où je me suis retrouvé. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, ça m'a donné des larmes. Je disais à mon frère je jeudi et mon frère Christian, je ne sais pas comment être reconnaissant au Seigneur, mais nous avons une grâce exceptionnelle. Amen. Nous avons une grâce exceptionnelle. Et nous, et ça je l'ai dit encore avec vérité, nous marchons avec le Seigneur. Amen. Ces événements qui sont passés, c'est maintenant au fur et à mesure que les temps avancent que je réalise Il faut passer par ces genre de choses. Pour que Dieu fasse sortir quelque chose de meilleur en toi. Mm -hmm. Chacun de vous doit arriver va pouvoir passer là. Mourir projeté pour que Dieu manifeste réellement ce qu'il est. Vous savez, dans tout le pays et toutes les églises où je suis passé, où je suis passé, Bible en main, le Seigneur a manifesté une puissance tout à fait exceptionnelle. Il avait donné d'abord un, une vision, un songe de comment c'était en fait, aux frères qui m'avait invité au Zimbabwe, et qui devait m'accompagner aussi. Et voyez-vous ce que le Seigneur lui a donné. Il s'est réveillé et il m'a dit, il dit, frère, je voyais que nous étions quelque part, nous y allons, et puis, il y avait une femme, et une femme, qui était quelque part dans un hôpital, et cette femme devait accoucher. Il y avait des complications énormes, et puis le médecin a pris la décision de pouvoir vouloir faire l'intervention par césarienne. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, nous sommes venus, donc nous avons fait part effectivement qu'elle était là, qu'elle avait des problèmes pour pouvoir, il va pouvoir aboucher, qu'on devait maintenant euh, ouvrir ici pour que l'enfant puisse sortir. Alors, nous nous sommes arrivés. Et quand nous sommes arrivés, que nous sommes approchés, au moment où nous approchons, et en passant, à s'approcher effectivement de l'endroit où cette femme était. Le médecin dit, après dit, « Monsieur, Monsieur, on ne va plus passer par la césarienne, mais la femme va accoucher normalement. Tout est rentré dans l'ordre. Donc on ne va plus passer par là. » Elle dit, « Mais frère, je n'ai pas bien compris. » Elle avait parlé avec, avec le frère. Le frère lui donné son explication. Et puis il me pose la question. Il dit, « Mais c'est quoi ça, frère ?» Alors je lui dis, est-ce que c'est la méthode en, en, en Zambie J'ai dit frère, quand on regarde cette écriture la femme représente toujours quoi l'église mm -hmm. Mais regardez bien que le problème, c'est que cette femme mm -hmm. devait accoucher, c'est vrai. Mm -hmm. Mais comme on ne savait pas, on a dit qu'on devait ouvrir ici par Césarien. Dites-moi, quelle est la voie par laquelle Dieu a pourvu pour que la femme puisse accoucher Césarienne. Mm -hmm. Césarienne mm -hmm. Non. non. C'est la voie normale, non? Quand toutes choses sont dans l'ordre, alors la voie normale est pour eux. Alors j'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai, frères et sœurs. Dans chaque église, chaque endroit où nous passions, où la parole de Dieu était apportée, c'était un réveil. Et chaque église revenait dans la position, je, je peux vous dire et vous certifier, frère, le frère et sœur pleurer, pleurer, et il demande, il dit, mais frère, pourquoi seulement un jour ou deux jours chez nous, nous voudrions. Vous voulait vous savez combien de temps on voulait que je reste là-bas Frère, il voulait que je prolonge. On a téléphoné, on a envoyé des emails pour prolonger encore un mois. Parce qu'il voulait que je reste en mais mes frères, deux mois ce n'est même pas suffisant pour nous. S'il fallait même trois mois, on voudrait.. Je vous assure, frères et sœurs. Le réveil qu'il y a eu dans ces contrées-là. Chaque église, Dieu donnait toujours une parole où les, la flamme de Dieu embrasait les armes. Et alors maintenant, il pouvait. Vous savez, vous savez comment je disais tout à l'heure ce matin à mon, frère, à mon frère Christian Je vais vous dire cela parce que le il faut pas je vais quand même le dire. On arrive à, à Botswana, parce que celui de, de, de, de, de, de la Zambie, il ne voulait pas rester chez lui après avoir vu ce que Dieu a fait puis on est arrivé effectivement, traversant en fait pour aller au Boussana avec les pasteurs Donc, c'était la première fois, effectivement, alors, euh, quand on leur a dit, voilà, bon, c'est le frère tel qu'il a apporté, effectivement alors ils ont voulu savoir, en vérité, euh, vous savez, deux doctrines qui sont annoncées et puis beaucoup de choses qui ont été dites d'une certaine manière ou d'une autre le Congolais quittant le, le Congo parce que est Congolais en grande majorité, je veux que vous le sachiez, frère, la doctrine ici de Matthieu 24-45 est plus avalée par le Congolais que vous ne pouvez même pas imaginer. Et chaque fois qu'ils quittent le Congo, ils, ils apportent les renseignements à mm -hmm. Matthieu 24-45 et voilà, c'est ici, c'est ici, cela. Alors, ils ne se rendent pas compte. Quand je suis arrivé de l'autre côté là-bas, le pasteur qui était là-bas, il pose la question, il dit, mais oui, mais euh, il vient de dire, parce que vraiment, euh, il, il n'est pas... Euh, le frère dit, mais vous savez je vais vous dire, le frère dit, mais ce frère, il sert le Seigneur dans la ligne que Dieu lui a donnée. Il n'est ni là-bas, ni là-bas. Alors, on avait simplement qu'à pouvoir l'écouter. Alors, il pas, dit, parce que je ne veux pas que ce soit les. Je, je ne veux pas citer les noms, enfin. Alors, il avait entendu beaucoup de choses. Alors, le frère dit, bon, euh, nous allons quand même lui donner la possibilité de pouvoir apporter la parole de Dieu. Ce jour-là, c'était un... J'ai fait quelques jours, mais le pasteur n'était pas, pas venu à l'assemblée, il avait enterrement, il a laissé donc les diacres puissent conduire. Et j'ai apporté la parole de Dieu. Quand le diacre est passé, Dieu de la chair, il avait des larmes, de reconnaissance. il est allé en parler au pasteur. Puis le pasteur est venu. Il devait donc à ce moment-là tenir la réunion de dimanche matin. J'ai tenu la réunion du dimanche matin dans son assemblée, à Botswana. Là, l'assemblée était tellement... fou. Quand la parole de Dieu a été donnée, la présence du Seigneur a été là, présence agissant d'une manière aussi exceptionnelle. Vous savez, frère, les pasteurs, mais je crois que j'ai les bonnes vidéos parce qu'ils ont filmé là-bas, ils en fait, vont me l'envoyer. Quand aussi on vous dit ça, et qu'on veut que vous puissiez voir aussi, vous voyez quand même. Parce que les uns peuvent dire, quand ce frère vient, il nous raconte des extrapolations, vous voyez quand même. Écoutez quand même aussi ce que ils disent effectivement. Et vous savez ce que le frère a eu à pouvoir dire, ce que je disais à mon frère. Il dit, uh, the reject stone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. En fait, il dit, mais vous ne le vouliez pas, ce frère. Mais quand il a apporté la parole de Dieu, vous savez pourquoi j'ai eu de l'état dans mon programme? À cause de Botswana. Les frères n'ont plus jamais voulu mener laisser partir. C'était tellement aussi puissant que le positionnement que Dieu a eu à avoir de la solidarité était tellement aussi clair qu'ils ont demandé Frère, encore ici, ce matin, et l'après-midi encore, va encore là-bas. Je dis Frère, c'est pas possible. Il dit Frère, c'est tellement si court. Cool. Mais je remercie les à mon frère, je dis Je compris, quand le prophète disait que le réveil sera c'est-à-dire vite, et plus chaud, aussi puissant, et ça, c'est vrai, ça c'est pas ça que je dit, mais rien qu'avec ces réunions que j'ai à pouvoir voir, je ne prêchais pas longtemps, mais tellement si court, mais tellement aussi profond et puissant, que je vu le réveil parmi les églises. Aujourd'hui où je vous parle ici, frères et sœurs, ils m'ont d'abord dit de pouvoir vous remercier. Vous transmettez un ces de solution, ont dit, mais dites à l'assemblée de merci de notre part pour le fait qu'ils nous ont apporté la grâce que vous puissiez venir nous apporter la parole de Dieu. Nous prions pour pour que les Seigneur le bénisse, mais aussi, et puis aussi penser aussi à nous, que nous avons besoin de la parole de Dieu, pour qu'elle nous soit aussi apportée de manière à ce que nous puissions aussi avancer. Dans toutes ces contrées, aujourd'hui, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Je vous assure, les invitations que j'ai reçues, effectivement, là-bas, c'est presque toutes les comptes, effectivement, de l'Afrique, où j'ai visité, qui veulent réellement aussi s'accrocher à la parole. On m'a dit, mes frères, nous voudrions, j'ai été logé, je me dis, mais frère, nous voudrions réellement aussi hein, recevoir les prédications. J'ai dis, mais j'ai un petit problème. C'est que chez moi, je prêche en France. Et ici, je ne sais pas comment on va faire pour que vous puissiez aussi recevoir. C'est ainsi que je profite aussi de l'occasion. Je voudrais demander s'il y a des frères ici ou des sœurs qui veulent vraiment se consacrer aussi à travailler aussi dans l'œuvre de Dieu. Ici, au niveau de la bibliothèque pour aider notre frère, aussi Emmanuel, étant pour la, les, les DVD, parce que le frère est débordé, le frère est défonce, il ne s'en sort pas non plus. Je voudrais vraiment avoir de vrais frères, de vraies sœurs, qui veulent aussi se consacrer à cela, mais qui veulent le faire parce qu'ils veulent servir le Seigneur. Le problème, c'est que les demandes sont devenues tellement aussi énormes et aussi importantes, que les frères ne savent pas suivre aussi, alors à cause aussi des occupations, j'ai besoin que le Seigneur accorde la grâce qui est vraiment encore, qui suscite encore d'autres frères qui ont autant aide de zèle devant moi, comme mon frère Emmanuel et, et mon frère, ils défoncent. En enfin, fait, le problème est celui-ci, il y a des frères qui disent, je vais travailler, et puis après, on les cherche pendant qu'on a besoin de, oh, je suis pris par là, je suis pris par ici, je suis pris par ça. Je voudrais qu'il y ait vraiment des gens qui, s'ils veulent travailler, qui puissent être conscients que ça, c'est mon travail qui m'a été donné, que je vais servir le Seigneur. Alors, je m'occupe de faire ça, ça, ça, ça, à des heures comme ceci. Alors, s'il faut, peut-être qu'on puisse leur donner quelque chose. On n'a pas de moyen, mais on se battra pour que Dieu accorde la grâce. En fait que j'ai vraiment besoin, parce que la responsabilité devient tellement si grande. Et les frères sont peu nombreux aussi pour s'occuper de la tâche aussi là-bas, il faut que l'informatique aussi, les sites soient aussi améliorés, si c'est vrai en français, le frère me dit ce qu'on va sur votre site, c'est en français alors que maintenant c'est plus haut, plus le pays anglophone vous vous souvenez encore, je vais arrêter, vous vous souvenez encore dans la brochure Bonne année 2008, j'ai jamais oublié ça j'avais parlé de ceci comme une prophétie que Dieu m'étonne vers le pays asiatique, ainsi de suite aujourd'hui c'est tellement grand côté anglophone que côté francophone c'est tellement petit <coughs> Dieu ouvre voulait pas il travail d'abord d'un côté donc effectivement que les autres aussi viennent aussi à la lumière de la parole de Dieu puisse vraiment le Seigneur notre Dieu vous bénir richement et je remercie mon frère le pour tout les sacrifice et les service qui a été rendu principalement mon frère pour la réunion qui ont été tenues mon frère Pascal, je ne veux pas oublier aussi mon frère Yves, et aussi, mon béni, mes frères aussi, Daniel, et tous ceux qui ont été ici. Je n'ai pas oublier aussi mon frère Christian, mais aussi, mon béni, mes frères ici, qui travaillent là-bas en organisation, et tous ceux qui sont restés réellement aussi avec vous. Et surtout ma reconnaissance à l'endroit du Seigneur de vous avoir retrouvés aussi dans la même foi, dans le même zèle, consacré au Seigneur nous sommes dans un tournant au frère et ma soeur, ne restez pas en arrière mais accrochez-vous avancez avec le Seigneur pour que votre vie soit réellement conforme à ce que Dieu a dit j'ai voulu vous prendre autant de temps ici vous savez les jours à venir vont devenir un peu compliqués parce que je suis attendu au Pakistan et dans d'autres pays où les invitations sont venues Priez pour moi, pour que Dieu m'accorde la grâce et pour moi aussi pour le moyen nécessaire, afin que ces, ces voyages soient accompli, mais il le fera, parce que c'est pour sa gloire, afin que tous ceux qui sont appelés de son nom puissent aussi entendre aussi sa parole vous ici frères, nous tous nous avons une grande responsabilité aujourd'hui je peux voir effectivement ce que Dieu est en train de pouvoir faire et nous portons une responsabilité et à cela, le peuple de par le monde entier maintenant ils ont les yeux fixés sur vous ici dans cet endroit, voir comment cette parole de Dieu agit aussi en vous. Vous savez que même pour le mariage, on demande que les cassettes qui sont ici soient envoyées pour que les gens voient comment les choses sont faites bibliquement. Dans tous les services que nous faisons ici, ils veulent savoir comment les choses se passent Parce qu'ils veulent vraiment servir Dieu dans la vérité. Lève-nous,